Bonjour cher Taureau, voici vos prévisions pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Je commence par lundi, la lune sera dans le taureau, votre onzième maison est un signe amical pour vous et en plus la lune fait des beaux aspects à l'exception d'un seul aspect avec Uranus qui pourrait causer quelques impulsivités au niveau de la parole et de vos émotions. À part ça, et si vous contrôliez bien cette impulsivité, vous pourriez vous connecter à un niveau plus intime, ce qui serait bien pour vous faire des amis et faire passer de nouvelles relations à l'étape suivante. Ou bien peut-être aussi transformer une relation d'amitié en une relation amoureuse si vous étiez célibataire. Mardi et mercredi, la lune sera dans les Gémeaux, votre douzième maison. Vous aurez des sentiments un peu étranges vous faisant questionner la réalité. Vous vous sentirez fragile au niveau émotionnel, ce qui pourrait vous rendre vulnérable aux déceptions et aux personnes qui ont tendance à prendre avantage des autres ou de la vulnérabilité des autres. Cette période n'est convenable que pour vos... Pardon. Non, je répète. Cette période n'est convenable que pour focaliser sur vos tâches et essayer de ne pas beaucoup avoir des interactions, ni des réunions ou des négociations cruciales, euh, ni prendre des décisions importantes et reporter-les si possible aux prochaines journées, car elles seront formidables. Je parle de Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans le cancer. Votre signe, en plus, elle fait des beaux aspects avec Vénus, Uranus et Neptune. Votre popularité vous rend tellement cher, charmant que vous pourriez faire des amis très facilement. Votre charisme vous rend dangereusement convaincant. Alors, cédulez vos rencontres, vos entrevues ou négociations durant ces journées. Même vos rapports sexuels seront affectés par cette belle et tendre énergie. Permettez-vous de profiter de la vie sans vous sentir coupable. Vous le méritez. Votre générosité pourrait devenir un peu excessive par contre, alors la modération serait de mise à ce niveau. Samedi et dimanche pour le Québec, et samedi PM et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le lion, dans votre deuxième maison. Une belle ambiance, un peu timide, continue avec une difficulté au niveau de l'expression de vos sentiments, surtout au niveau de vos relations. Et c'est correct, des fois, il faudrait éviter les discussions sensibles qui pourraient n'aboutir qu'à des frictions. Il serait mieux reporter ce genre de discussion quand les énergies seront plus favorables. En général, une fin de semaine tranquille à en profiter au niveau du repos et euh, des divertissements. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partager. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.